Salut tout le monde, se pour une nouvelle partie sur Tomb Raider, qui est un jeu réputé pour euh, sa personnage principal euh, Lara Croft, que je découvre qui est plutôt vieux. On va essayer un normal directement. Un célèbre explorateur a dit un jour Les choses extraordinaires dépendent de nos actes, pas de qui nous sommes.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 Et eh bien ça commence fort Paf, nous voilà échoué sur une île Je crois qu'on allait au Japon, je sais pas pourquoi dans le dos. Oh là là, là, là. Et je suis traîné comme un sac à patate et maintenant je suis pendu oh non Je sais pas si le naufrage était c'était juste un accident ou si on nous a capturé euh, pour qu'on finisse comme ça. C'est sympa ils m'ont laissé la tête à l'extérieur du sac sinon j'aurais été vraiment embêté. Euh... Ah il y avait deux options je voulais prendre celle du bas j'ai cliqué sur une touche et ça a choisi pour moi je sais pas quelles sont les touches j'ai fait flèche du bas déplacez-vous vers la droite vers la gauche pour débarrasser. balancer aidez-moi il faut que je me libère oh ah la structure est en train de brûler Je bah si j'ai le contrôle sur le balancement Ah faut que j'arrive à toucher ça maintenant Oui Oh yeah Sur, sur eux pour retirer. Est-ce que c'est vraiment le bon truc à faire Aïe aïe aïe Je croyais que c'était un petit jeu sympa Mais on commence chez des cannibales. On se fait trucider. Là on peut se déplacer, on a une vue floue Et on tombe par terre Oh mon dieu Non oui, mais comment ils ont des, des bougies rouges C'est quelqu'un que je connais Qu'est-ce qu qui s'est passé On va continuer à tenter de sortir. Il Appuyez tâche. sur E pour ramasser. Ah, quel Maintenez sur E pour enflammer. Ça va, ça boule vite pas si c'est juste une animation ou si jamais c'est vraiment dangereux le feu donc on euh, va pas s'y risquer. Il a reconnu que j'avais un clavier français. Oh Il est, est oh, capable de se glisser. Euh, Appuyez sur A pour examiner votre environnement. J'ai l'impression que ça ressemble à Assassin's Creed ça. Alors on peut rallumer la torche. Ça prend un Appuyez sur je vois pas, espace pour sauter et vous accrocher. Appuyez sur E pour enflammer. Sinon, je joue la pyroman. Je crois que c'est pour faire sauter le baril. Des limité quand à la vidéo c'est un peu dommage pour moi on va rester dans ce coin là au cas où on puisse mourir dans des pays ou je sais pas quoi ça va s'arrêter à un moment les tremblements de terre j'ai l'impression que ça ne s'arrête pas ah, ah. est ce qu'il faut que je me glisse là Je suis mort là ah Est-ce que je me suis pas débattu assez vite Ou alors est-ce qu'une fois qu'on passe là c'est mort et c'est tout Pourtant je me suis débattu autant que possible Ah ouais voilà Ah et comme ça c'est crabouille derrière moi Ah elle se parle à elle c'est fini, là, c'est fini. Reviens! Allez, J'ai pas besoin de m'accroupir avec sa croupie toute seule. Bon, elle est super crade maintenant. Oh! On a dans l'eau. Là, j'ai plus de contrôle sur ma souris. On devrait être propre maintenant. Enfin je sais pas si l'eau est très propre mais. Trouver une volonté de faire, trouver une sortie. Ah c'est pas vrai Ah <rire> il y a des casquettes d'eau pour nous éteindre à chaque fois. Non, mais... Il faut que je sorte d'ici. Alors il y a des trucs à faire sauter par là. Ah Merci toi. vieux Alors vu que le lieu s'appelle Repère des Pilleurs. Mais qu'est-ce que c'est que cet engin Des trucs à enflammer, j'ai mais j'ai pas de feu. C'est fait de briques et de brocs, Là, j'ai du feu. Alors, qu'est-ce qu'on a comme truc d'interaction Il ya des barils brûlants qui passent. Il y a un truc là. Je peux enflammer ça, par exemple. Ah, ça va le détacher. Et... Aïe, aïe. Ah, a un deuxième. Le truc, -ce qu il a, je qui que c'est a je m'accroche. À moins que ça fasse tomber quelque chose... Euh... Euh, je peux les enflammer. Est-ce que j'ai pas bien à quoi ça va servir mais on va essayer non ça aller juste ou alors si j'arrive à lever la barrière ça sera bon Ouais ils sont systématiquement éteints. Donc là j'ai fait un barrage de feu et comme il y a des caisses qui arrivent en a priori ça va rester brûlé. Peut-être que je mets des trucs ah dedans qui sont mises toutes seules. C'est un peu frustrant parfois la, la souris est bloquée, et on n'a pas le de contrôle dessus. Hale au oh. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe <rire> J'ai pas pouvoir le mettre moins de 18 ans ce, cet épisode Ok donc visiblement on est obligé de passer par là un, moment, on un plus, Lâche moi toi Et là F pour donner un coup de pied Mais y en a combien des monsieur qui Monsieur barbu qui veulent m'attraper et que j'écrabouille à chaque fois. Là, je suis censé faire quoi Sauter Wow Non, non, accroche-toi, accroche-toi D'accord, j'ai perdu une torche Allez, on va escalader. Haha <rire> Gram gram gram gram grand grand gram grand gram grand gram gram gram avec mon paquebot c'est fou le nombre de bateaux qui, qui sont là on doit être à marée basse et on voit toutes les coques de bateaux qui sont échouées sur les, ré les récifs ah d'accord il attendait que je, je bouge <rire> J'aurais pu rester longtemps comme ça. Alors. Le canot oh. de sauvetage. Ils ont oh. dû avancer dans les terres. Chercher des traces des autres survivants. Je sais pas du tout à combien de temps d'épisode on en est. Euh. 16 minutes. On va continuer encore un peu. Je pense que je ferai des épisodes à peu près une demi. Une demi-heure, et si ça me plaît, vous en aurez beaucoup. Alors, heureusement que cet arbre est couché au milieu du truc. Non, non, non, okay. non, non, non, non, regarde pas en bas. Vais... <rire> et en plus, tu trembles, histoire de. Et les branches tombent. J'ai peur mais je sais pas quoi faire d'autre que Z <rire> Oh non J'ai sursauté hein Peut-être qu'il faut que je fasse Z doucement Là il y a des branches ça devrait aller Et saute saute okay. Hop Ok <rire> Ok tout va bien Là il va falloir faire un grand saut J'espère que tu souffres pas trop parce que <rire> Heureusement qu'on est super musclé. Hein. Traction. On est blessé, c'est pas grave. On fait une traction comme on peut. Faut que je fasse quoi là Alors, si jamais vous comptez sur moi pour me suspendre à l'avion pour aller de l'autre côté. Oh mon dieu Le pire c'est que je pense que c'est ça. Oh là, appuyez sur E pour vous agripper. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Et en plus ça tombe. Ah on peut grimper. Appuyez sur espace pour sauter. C'est pas un chemin... On peut ouais. aller par là. Voilà. Allez Allez ah, oui. Appuyez vers la droite Oh oh oh oh, pour boire à gripper <rire> Ça rechaîne hein oh. Saute Wouh Pas de retour possible pas pourquoi l'environnement est aussi difficile mais.. Espace Ah je suis capable de grimper un peu. Ah ouais d'accord. Le sac de Sam. Le sac de Sam euh. Oui. Je me pas de vie donc on va supposer qu'on va s'en sortir. Sam Ils ont dû passer par là. Ah y'a plein de trucs là non Ouais je peux mettre euh, le gilet de sauvetage par exemple Non c'est tout gris Il y a des bouteilles d'eau j'ai soif C'est à dire que comme il pleut j'ai pas très souvent Hop évidemment Ah mince J'ai fait E mais j'ai pas peut-être pas fait E assez vite Bon bah abritez-vous de la tempête cette île bon, là j'abuse peut-être un petit peu sur la hauteur du toit mais ça a pas quelqu'un qui a perdu un briquet ah bah voilà il bon, y avait des bouteilles d'eau potable juste avant mais comme ça elle a un petit goût de terre c'est de l'eau ferrugineuse. Est-ce que quelqu'un m'entend Allez, répondez. Alors, <rire> Des petits bâtons, pas trop mouillés. On en a trouvé. Bah oui on a trouvé des allumettes Ah plutôt que mourir de froid Autant utiliser notre seule allumette Et là ils vont me demander de faire un truc chaud Pour euh, allumer le feu Non c'est bon Oh ça a pris super vite Mon bois devait être vraiment très sec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 Et maintenant, je suis pas bien sûr qu'il soit vivant. Vu le nombre de monsieur barbu euh, qui aimerait nous tuer. Je peux pas rester là, rien faire. Chercher de la nourriture. Je que je quelque chose à manger. Oh, un corbeau. Oh, oh là là. Et je vais finir par l'attraper peut-être. Je sais pas si c'est considéré. J'ai aucun truc pour attraper le corbeau. Je suis pas sûr que ce soit prévu pour. J'ai oh quand même Dieu, des routes assez limitées. Le pauvre homme. Oh, de hey, la nourriture. Cet arc me sera utile. Ah <rire> On n'a pas pensé à la même chose. Elle a fait. Mmh, ce serait chouette d'avoir un arc. Un carquois. Comment on grimpe là-haut Allez On est Lara Croft ou on n'est pas Lara Croft Trouver une arme pour chasser le cerf Carrément Ah oui, c'est vrai qu'on est capable de faire des grands sauts comme ça. ne peux pas Hop. chasser à mains nues. Il faut que je trouve une arme. Un Est-ce qu'on peut le défendre Je peux y arriver. Qu'est-ce que je fais là ah, ouais. ah en plus il pend, il part, donc, euh, faut l'attraper au bon moment. Faut que je fasse quoi moi Déplacez-vous vers la droite pour attraper. D'accord. Non non non là. Trop tard. Hop hop oh on l'a dépendu. Il a un arc en très bon état, par contre. J'ai encore ma blessure. Euh... Arc improvisé. On va voir si ce truc marche encore. Il faut Moi, je pense qu'il faudrait que j'attrape un grosses. corbeau, mais. La Maintenez, souris la bouton droit. Pas. Tu n'y arriveras que si tu te concentres. C'est le seul moyen d'apprendre à maîtriser une arme. flèches. J'en ai un nombre très limité. Je suis trop affaibli. Il faut absolument que je trouve à manger. Maintenant, ma priorité c'est manger. Je sais ça serait bien un corbeau. Mais je suis à peu près sûr que c'est pas ça qu'il faut faire. Vous voyez un cerveau Oh que t'as encore un peu d'énergie pour chasser. Bon, ok. 1, Il deux ils sont agités par contre. Ils sont assez bêtes hein. Je sais pas si j'ai besoin de plusieurs serres. Désolé. Ah, désolé, grande bestiole. Hein. C'est pas un caillou, on le tue et puis. Ah, le truc bête, c'est que j'ai fait choper ma dernière allumette. Hein. Je sais pas ce que.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 Donc là j'ai de la viande sur moi, je sais pas s'il y a un truc d'inventaire. Euh... Il y a d'autres serres, mais on va supposer qu'on les fait se reproduire pour l'instant. A priori, je venais de par là. Un truc qui brille là-haut. Hein. Je sais pas si je peux y accéder facilement. C'est fait pour pas monter au-dessus, ça, ouais. C'est des chemins imposés. Ah, ça brûle encore! Feu de camp! Dépensez vos points de compétences dans le menu pour améliorer vos capacités. Alors, instinct animal expert en survie. Une meilleure observation vous permet de repérer des animaux et des sources de nourriture difficiles à trouver. Vous gagnez des compétences supplémentaires en fouillant les cadavres d'animaux et les cages de nourriture. Fouiller des caisses et des caches pour trouver des matériaux supplémentaires. Fouillez attentivement des cadavres d'animaux pour récupérer des matériaux supplémentaires. Les archers peuvent récupérer des flèches sur les cadavres de leurs ennemis. Trouver des poches cachées... D'accord Les autres ils sont bloqués, donc on verra plus tard. Euh... Maîtriser on va prendre. Retour. On a fini nos compétences. 12% chasseur. Zéro amélioration terminée. J'ai pas de compétences sur charge chasseur, donc yes. Survivant et chasseur ça va être l'heure de s'arrêter pour cet épisode, je pense que c'est plutôt pas mal. Ici Conrad Ross, capitaine de l'endurance. Nous sommes naufragés sur une île, dans le triangle du dragon. Ross, Lara, tu es en vie Calme-toi, calme-toi, tu vas bien Qu'est-ce qui s'est passé Je me souviens de la plage, et puis plus rien, je me suis réveillée dans une grotte. Il y avait un homme qui me poursuivait, et puis il y avait un cadavre. Oh non. Où es-tu, Lara Tu es en sécurité C'était vraiment horrible.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 Escalade de la montagne en passant par les ruines. Cap radio allumée. Ok. Ok. Par où commencer Compétences bon. indisponibles, indisponibles. Je m'appelle Lara Croft. Je suis archéologue. Bon. Je fais partie de on va s'arrêter sur cet écran là, ça me paraît d'être un bon... J'ai l'impression que c'est des points de sauvegarde majeur, si je puis dire. Euh, la suite dans un prochain épisode, j'espère que cette découverte de jeu en même temps que moi vous aura plu et que ça vous aura donné envie de regarder la suite